Bonjour les amis. Alors est-ce que c'est la fin de la zone euro Dès demain On est en droit de se poser la question donc aujourd'hui on voit qu'on a touché donc la parité donc 1 euro qui vaut 1 dollar. On voit très bien la chute ici ces derniers jours de l'euro donc on risque de se lever demain matin qu'à l'ouverture des marchés ben on ait un euro qui va vale moins qu'un dollar et que la chute se poursuive. Donc la crédibilité de l'euro est maintenant mise en cause et non seulement celle de l'euro mais de toute la zone euro. Donc on voit qu'il y a des tensions en Europe entre les pays donc la, la belle idée de l'Europe harmonieuse ne s'est pas réalisée. Donc on voit bien qu'il y a des, trop encore de, de dissensions entre les États. Donc quand vous avez des, des pays comme la Pologne où les salaires sont beaucoup moins élevés, ben les entreprises vont faire fabriquer leurs marchandises là, ça crée du chômage chez nous. Donc on, on est très loin d'une harmonisation de tous ces pays en Europe l'euro et euro, eh bien on voit très bien que plus personne n'y croit réellement. Donc c'est une Europe totalement bancale et on risque de, revenir, de sortir donc, de l'euro et de revenir aux anciennes monnaies. Donc ça c'est tout, tout à fait possible, on ne doit pas avoir honte d'en parler, c'est vraiment une réalité actuellement. Donc l'euro n'est plus crédible, on voit très bien ce qui se passe là. Et les sanctions européennes pour le moment vis-à-vis euh, -vis de la Russie et eh bien on voit bien que ce n'est pas la Russie qui, qui en, en pâtit de ça, c'est l'Europe. Donc si on voit ici euh, donc l'euro face au rouble, on voit bien que quand il y a eu les tensions donc lorsque l'Europe a initié donc euh, les sanctions vis-à-vis -vis de l'Europe, ok on a… On a eu une montée, de, de, une montée ici de l'euro par rapport au rouble mais maintenant ça, ça s'est totalement corrigé. Donc on voit ici qu'on est redescendu au niveau de 2015 donc on est en 2022. L'euro le, donc vis-à-vis -vis du rouble a totalement chuté donc euh, c'est totalement raté les sanctions vis-à-vis euh, -vis de la Russie, ne font pas de tort à la Russie, elles font du tort à nous en Européens. Donc on voit bien une inflation extrêmement élevée de l'ordre de 10%. Les, les dirigeants européens ne font pas ce qu'il faut donc ce qu'il faudrait ce serait diminuer les charges en France et en Belgique pour qu'on puisse augmenter les salaires parce que le pouvoir d'achat est en train de, de chuter donc le panier du consommateur explose, bientôt ce sera on sera dans, dans, dans des pays où il y aura une misère incroyable si les choses ne changent pas. Donc euh, on ne peut vraiment pas compter sur les, les dirigeants européens pour nous sortir de là. Donc est-ce que vraiment c'est la fin de l'euro Eh bien on va le savoir très prochainement donc il faudra plus dix ans avant qu'on le sache donc c'est imminent. On va voir ce qui va se passer demain dans les jours qui suivent et malheureusement, c'est souvent en ces périodes de vacances que, que ce genre de choses se passent, les gens sont en vacances, ils ne, ils ne regardent pas l'actualité. Donc si vous, vous voyez ma vidéo, ben j'espère que euh, vous pourrez euh, faire ce qu'il faut euh, pour, euh, pour cela. Donc euh, l'euro va chuter donc euh, qu'est-ce qui va se passer ben, Il faut bien se positionner euh, comme je vous l'ai dit dans l'immobilier ou bien si vous êtes intéressé par la bourse et eh bien Faites du trading mais à court terme, on voit très bien, moi ça fait des, des années que je dis qu'il faut faire du trading à court terme. Donc j'ai des formations scalping, qu'est-ce que c'est le scalping C'est des investissements boursiers à très court terme parce qu'on voit très bien que les investissements à long terme ça ne fonctionne pas. Donc si on regarde par exemple ici Netflix, vous voyez ce qui s'est passé avec Netflix donc qui est passé de, de 700 dollars à 100, 176 dollars ici. Donc Amazon c'est pareil, donc c'est des chutes incroyables. Donc les investissements à long terme ça ne fonctionne pas, c'est très dangereux. Vous risquez de perdre énormément d'argent si vous, si vous achetez lorsque le marché est haut parce que vous vous dites que ça va continuer à monter Eh bien vous perdez, vous perdez énormément d'argent. Donc ce qu'il faut faire c'est arriver donc à jour après jour à faire des des gains mais en, en tradant réellement, pas acheter une action et puis euh, attendre qu'elle monte. Non ça, ça ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Donc la situation est beaucoup trop dangereuse. Donc moi je vous ai fait euh, des formations donc qui vous permettent d'apprendre comment trader euh, efficacement. Donc j'ai des témoignages de mes étudiants donc qui, qui vous démontreront que réellement ça fonctionne. Donc allez voir sur mon site se former au trading. Là vous verrez donc j'ai différentes formations, vous voyez, formation trading complète, formation scalping complète, formation scalping plus Ishimoku, formation Ishimoku, formation trading complète plus market profile. Donc vous avez vraiment tous les outils qui vous permettent de réagir face à une situation de crise comme ça et pas vous contenter de subir ce qui se passe. Donc c'est très important donc de, de pouvoir réagir. Pouvoir agir aussi parce que les marchés euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille donc il faut être réactif, savoir quand acheter et quand vendre. Et lorsque vous maîtrisez le scalping et eh bien vous pouvez gagner aussi bien lorsque le marché descend que lorsqu'il monte ce que peu de gens savent. Donc on peut très bien gagner aussi bien lorsqu'un marché chute que lorsqu'il il est en progression. Donc mais pour ça il faut apprendre à trader, à apprendre à, à pouvoir gérer son argent et pas se contenter d'acheter simplement des actions parce que pour le moment les gens qui achètent perdent de l'argent. Donc il faut vendre actuellement, il faut vendre les actions et c'est possible même de vendre des actions sans les avoir achetées au préalable. Tout ça je vous explique dans, dans mes formations mais euh, je vous dis qu'on risque actuellement donc de sortir rapidement de l'euro il faut savoir que l'Allemagne euh, n'est pas du tout d'accord avec les stratégies des autres pays. L'Allemagne dépend totalement du gaz russe donc euh, la Russie est en train de réduire euh, sa livraison euh, de, de gaz en Europe. Et l'Allemagne qui dépend totalement de ces livraisons-là, si, si la Russie coupe totalement les robinets du gaz, ben l'Allemagne son économie est par terre. Hein. Donc si, si l'économie de l'Allemagne est par terre, l'économie de toute l'Europe est par terre. Donc vous voyez un petit peu dans quelle situation on se trouve actuellement. Les sanctions contre la Russie ne sont vraiment pas une bonne idée et euh, s'attaquer quand même à la deuxième armée la plus puissante d'Europe c'est n'est pas une très bonne idée non plus pour, pour nous Européens. Donc euh, je pense qu'il est, il est grand temps que les dirigeants européens soit changent totalement de stratégie, arrêtent de vouloir défendre les intérêts de quelques riches privilégiés et qui pensent plutôt à la population européenne. Donc à vous, à moi, à tous ceux donc qui, qui leur ont fait confiance mais vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre n'importe qui aux manettes du pouvoir et malheureusement ce sont, ce sont des gens totalement incompétents qui sont aux commandes actuellement. Donc aussi bien de l'Europe que, que des pays comme la France, la Belgique, l'Espagne. Donc ils ont des intérêts parce qu'ils ont des amis qui les ont mis à ces postes-là mais euh, il est certain que ce n'est pas du tout euh, dans votre intérêt qu'ils sont, qu sont là. Donc euh, les riches actuellement se sont enrichis énormément ces dernières années et la majorité de la population a perdu beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on va vers un éclatement de l'Europe, un éclatement de l'euro et que bien sûr il faut pouvoir euh, réagir à ce genre de, de situation, se protéger. Donc l'immobilier reste un des meilleurs placements donc même si euh, l'immobilier chute parce que forcément si le pouvoir d'achat euh, ne continue pas à progresser, si les entreprises ne peuvent pas payer mieux leurs employés et eh bien euh, c'est sûr que les gens ne vont pas continuer à pouvoir acheter. Dans l'immobilier donc il va y avoir une crise du logement, crise à ce niveau-là, crise de la construction et crise dans tous les domaines. Donc ça ne va pas arranger les choses. Donc pour le moment il y a des pays comme l'Espagne comme ici à Tenerife où les, les prix continuent à monter parce que l'immobilier était encore à un taux acceptable. À Paris bon il paraît qu'on diminue de 11 000 euros le mètre carré à 10 000 euros, ça reste encore une baisse limitée mais c'est clair que si les taux d'intérêt augmentent ce qui devrait se faire logiquement pour que l'inflation soit limitée et eh bien les gens auront plus difficile à obtenir des, des crédits bancaires donc les banques vont être plus réticentes aussi à donner des crédits donc aux particuliers. Donc tout ça ça, ça fait une boule de neige et ça ne va pas permettre aux gens donc de continuer à investir beaucoup dans l'immobilier. Les prix à ce moment-là pourraient baisser mais ça reste malgré tout un, un des meilleurs investissements pour le moment parce qu'on sait toujours que les gens ont besoin de se loger, et qu'investir dans la pierre, c'est la, la manière la plus sécurisée d'investir parce que vous voyez que dans la bourse, si vous ne maîtrisez pas le fait que vous pouvez trader à la baisse également et gagner de l'argent comme ça, eh bien, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent actuellement parce que les marchés sont en train de chuter. Donc, CAC 40, marché américain, tout ça est en train de chuter. Mais bien sûr, il y a des traders qui savent trader à la baisse. Alors, Bien sûr eux ils gagnent de l'argent lorsque le marché baisse mais beaucoup de particuliers qui ne connaissent pas ces techniques-là donc ne savent pas faire ça. Donc si vous êtes intéressé par ces techniques, donc, je vous ai montré les formations euh, que vous pouvez suivre mais euh, sinon faites très attention, ne comptez pas sur le fait que les marchés peuvent remonter parce qu'ils euh, sont bas pour le moment. Non, ça peut aller encore beaucoup beaucoup plus bas. Voilà donc les nouvelles ne sont pas bonnes, on risque d'assister demain à l'ouverture du marché à une chute de l'euro donc sous la parité euro dollar. Donc c'est d'un certain point de vue assez catastrophique pour l'Europe mais c'est la faute des dirigeants qui sont totalement incompétents actuellement. Donc euh, j'espère en tout cas que vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous pouvez compter sur moi si vous voulez investir ici à Tenerife ou si vous voulez apprendre à trader à la baisse dans des marchés qui sont à, à la baisse et gagner de l'argent de cette manière-là. Donc on ne peut faire que ça, donc euh, réagir, ne pas subir la situation mais agir intelligemment. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'essaierai de vous donner les meilleurs conseils dans les prochaines vidéos également. Je vous dis à très bientôt, au revoir.